Euh, du coup, Deathwing en fait il a un autre problème. Il a vraiment euh, 99 problèmes mais euh, une chienne n'en est pas. Il euh, y a une vieille prophétie qui dit qu'un orc nommé Tral serait la fin de Deathwing. Du coup, il va un peu enquêter sur ce Tral il va s'y prendre à plusieurs fois pour essayer de le tuer le chaman, ce qui échouera à chaque fois. Euh, et une de ces fois, donc la dernière où il va tenter de euh l'éliminer un peu discrètement en fait, ça va être un moment où Thrall et les autres aspects vont débattre sur comment se débarrasser de Deathwing justement. Euh, L'esprit du chaman va communier avec la terre. Euh, Là-bas il va y rencontrer Deathwing en fait, donc l'ancien aspect de la terre, qui va y enfermer son esprit. Donc il va enfermer son esprit sur le plan en gros euh, des esprits de la terre. Euh, il va lui faire vivre mille tourments et lui faire ressentir le fardeau du poids d'Azeroth et il va avouer à Thrall que c'est ça qui l'a rendu fou et euh, que c'est ça ce qu'il va devoir subir si jamais il remplace officiellement Deathwing en tant que véritable aspect de la terre. Parce que pour l'instant il est seulement gardien de la terre, donc il a le rôle mais pas les pouvoirs on va dire. Et du coup ensuite Thrall est sauvé de l'extérieur par les autres aspects ce qui empêche de mourir. Euh, du coup Deathwing il continue à comploter dans son coin. Il euh, y a beaucoup de complots hein, dans l'histoire de Deathwing, c'est assez infernal. Et même s'il perd peu à peu ses armées, son objectif ultime, donc la destruction du monde, reste quand même en bonne voie. Et il compte bien y arriver. Euh, du coup, les défenseurs d'Azeroth, euh, donc tous les, euh, tous les autres aspects, euh, le, euh, le héros que l'on incarne également, euh, tous, ces, tous ces gens là, se disent que euh, qu'il va falloir une arme à la hauteur de la situation. Or, l'arme la plus puissante d'Azeroth, eh bien, c'est l'âme des dragons, qui rappelez-vous a été détruite. Sauf que. Oui. Euh, et du coup, il euh, y a. Euh, tout le monde dit, ouais, on pourrait retourner dans le temps, tout ça. Mais Nosdormu, qui est donc le gardien de la continuité temporelle, il est relativement réticent. Mais Isera et Alexstrasza arrivent à le convaincre que c'est quand même pour, le, pour la survie de la planète, littéralement. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Du coup, il va voyager dans le futur, donc dans l'instance la fin des temps, qui est donc dans le cataclysme. Et il va. Pardon. Il va constater un paysage complètement dévasté par, euh, par un Deathwing. Euh, euh, par un Deathwing qui est complètement dévoré par sa puissance, et sa folie, et qui est empalé sur la tour du repos du verre, et qui aurait finalement atteint son but de destruction d'Azeroth, désormais uniquement peuplé d'esprits tourmentés. Du coup, il se dit, ça ah, c'est ah ouais. pas cool. Donc, il va retourner dans le passé, chercher l'âme des dragons pendant la guerre des anciens. Avant que Malfurion ne la cache. Donc ça, c'est l'instance, euh, le puits de l'éternité. Euh, ça comme joli. C'est super chiant quand ils font des des... <coughs> des trous comme ça dans les dans les timelines. Des trous dans les timelines, c'est-à-dire. Bah, ils, mo ils modifient le passé, etc. Enfin, c'est chaud. En fait, t'as l'impression d'avoir, euh, je sais pas, lu quelque chose euh, qui tenait pas la route ou. Ouais, ça fait un peu pirouette scénaristique par moment, oui. euh, à l'histoire de Warcraft je Mais euh, un après, Un peu le Deus Sex Machina incroyable. Euh... Ouais, c'est ça. Mais après, le truc qui est relativement bien, c'est que euh, ce, ce pouvoir de, de voyager dans le temps euh, à volonté, entre guillemets, euh, la seule fois où nous, nous dormons, en abuse, c'est à ce moment précis. En fait. C'est-à-dire que c'est la seule fois où il y a vraiment un gros... Euh, on est gentil, on n'a pas d'autre moyen pour tuer le méchant que d'aller euh, dans le passé récupérer un truc. Donc bon ça va, ça pourrait être pire on va dire. Euh, du coup euh, Nozdormu il voit tout ça il, il se dit oh, putain c'est chaud. Du coup il retourne dans le passé euh, chercher l'âme des dragons pendant la guerre des anciens avant que ne la cache et la ramener dans, la, dans notre réalité. Et euh, ensuite du coup dans l'instance l'heure du crépuscule, donc les trois instances que je viens de citer c'est un peu une sorte de trilogie de euh, de quasi fin de l'extension. Donc on a la fin des temps euh, qui est dans le futur, euh, le puits de l'éternité qui est dans le passé et euh, l'heure du crépuscule qui est dans le présent. On la confie du coup à Thrall l'arme et on escorte euh, ce dernier jusqu'au temple du repos du verre avant de découvrir que euh, derrière le, le marteau du crépuscule se cache également l'archevêque benedictus que vous connaissez car c'est une légendaire qui, ah a, là là. Qui, a, qui a regagné en popularité depuis les, les decks euh, traîtres 4 euh, sur Hearthstone. Est-ce Est que tu peux montrer sa carte s'il te plaît Alors je, je ne l'ai pas téléchargé parce que euh, on s'en fout un peu de ce mec en fait, je voulais juste le citer <rire> histoire de dire voilà il existe vraiment dans vous. Euh, mais en gros, c'est le mec qui vole les, euh, le deck de l'adversaire. Euh, du coup, Benedictus est au service de Deathwing, il tente de tuer Tral, il échoue, il meurt. Fin de l'histoire. <rire> <'est>, bah, quand, <rire> quand je te disais que Benedictus servait à rien... Voilà. Du coup, maintenant, on a euh, les 5 aspects. Euh, je vais mettre cette illustration, je pense. Euh, ouais, je celle-là. Donc là on a les cinq aspects qui sont réunis, donc Alex, Nosdormu, Nosdormu, Isera, Kalegos, qui remplacent Maligos et Thrall. Euh, et qui ont l'Âme des Dragons en leur possession. Ils vont donc se rendre à la Désolation des Dragons, donc le lieu de la mort de Syndragosa, hein, je vous le rappelle, euh, oui. dans le raid final de Cataclysme qui s'appelle l'Âme des Dragons, tout simplement. Ok. Du coup, euh, les... Euh, ça que je cherche mais euh, tous les... non, c'est pas ça que je cherche, merde, euh, c'est la mauvaise idée. Alors Diddle se précise quand même, Benedictus ne vole pas les cartes, enfin vole les cartes, il ne les copie pas. Non c'est l'inverse. Un... il les copie, il les vole pas. Euh, non oui, il les copie, il les vole pas et t'avais dit l'inverse. Oui. oui, pardon. Enfin bon bref. Euh, bref, on s'en fout de Benedictus. Euh, du coup, les, les, les aspects vont charger euh, l'âme des dragons avec leur euh, une partie de leur pouvoir. Et Thrall va l'utiliser sur Deathwing, ce qui a pour effet de l'affaiblir euh, quand même assez sévèrement. Euh, et du coup, il va se rendre compte qu'il ne pourra pas gagner ce combat. Il va tenter de fuir vers le maelstrom encore une fois. Sauf que cette fois-ci, on va le poursuivre dans les airs et on va monter sur son dos. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Quand même. Non mais, euh... mais il est increvable ce gars, il faut bien qu'il canne à un ah, ouais, bah, ça, ça arrive, ça arrive. Du coup, on monte sur son dos euh, afin d'arracher les plaques d'élémentium afin de dégager une cible sur son corps en fait, euh, une, un endroit où la, ouais. le, le semblant de peau en fait serait exposé. Et Thrall, du coup, utilise euh, de nouveau l'âme des dragons rechargée par euh, une partie de la puissance des, des aspects euh, sur Deathwing, ce qui a pour effet de le blesser grièvement, comme vous pouvez le voir euh, sur l'illustration. Ah ouais, ouais, c'est pas n'importe quoi là. Ah ouais, là c'est vraiment euh, le mec qui est pas loin d'être ah, du mercurochrome là, ça suffira pas. Ah, ça suffira pas. Ça c'est bien dit, ça, Charles. <rire> euh... Du coup, euh, il va, il va tomber euh, dans le maelstrom qu'il était au-dessus du, du maelstrom. Ah mais putain, mais c'est des boulets, les gars là, Non non mais attends, attends, attends, attends. Okay. Te plaît. <rire> euh, du coup, le, le maelstrom va, va, va s'agiter. Euh ça énormément Et ce qui reste de Deathwing, en fait complètement défait de toutes ces plaques, les chairs complètement disloquées, euh, va, va refaire surface. Et les aspects avec tout ce qui reste de leur pouvoir vont recharger euh, l'âme de, des dragons. Et Thrall va délivrer la décharge finale sur Deathwing qui va littéralement disparaître dans une explosion dorée. Wow. Du coup Deathwing est mort. Le mec est dead Et est Le Drake est dead. Voilà. Wow. Et du coup, ironiquement, c'est l'arme qui devait servir à détruire le monde qui l'aura sauvé. C'est celui qui devait protéger Azeroth qui aura failli la détruire. Et c'est l'arme qui devait aider Deathwing qui aura causé sa perte. Oh, c'est beau C'est beau. Wow. Ah, c'est ça que j'aime bien les histoires. Eh. Hein c'est joli, hein C'est une bien belle histoire. Une bien belle histoire. Et du coup, euh, on a... Euh... Il va donc laisser en souvenir, entre guillemets, sa, sa mâchoire et ses plaques qui seront exposées dans les, dans le capital, ainsi qu'un monde complètement ravagé. Et euh, dans la cinématique de fin de, euh, de Cataclysme, on voit donc les, euh, les aspects euh, dragons sous forme humaine, que vous pouvez voir actuellement, qui parlent à Thrall. Euh, et qui lui disent euh, quelque chose qui ressemble en gros à « L'âge des dragons est fini, l'âge des races mortelles commence. » C'est désormais... qui tout à droite C'est Maligos euh, non, tout à droite, je sens, c'est euh, celui qui remplace Maligos, donc, si tu Ah oui. De son nom. Non, euh, ça finit par Os. Caligos. Cargos. Voilà. Caligos. Cargos. <rire> Et, elle, tout à Et tout à gauche, c'est euh, Nosdormu. Nosdormu. En fait, ouais, là, on ça. voit pas bien, mais son épaulière, en fait, c'est un sablier. Et là, actuellement, vu qu'il a plus de pouvoir, en fait, elle est brisée, du coup, le sable coule. Donc, voilà. Ça, c'est une cinématique que je vous poste sur le chat, ici. Euh, que... Euh qui est donc la, la cinématique de fin de, euh, de cataclysme que vous pouvez aller voir si vous êtes hors de, à, à hors Grimard et si ah bah Griffo qui arrive son... encore à la fin t'as loupé le superbe final de Balkany West ah c'était incroyable hein, c'était vraiment épique c'était euh... c'était bien franchement euh... <rire> et c'est la fin de Solar Stone et du coup voilà donc euh, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi Deathwing euh, réapparaît alors qu'il était déjà existant dans Drafton, pourquoi il réapparaît dans l'extension Murmure des Dieux Très Anciens Voilà, parce que du coup, il... les Dieux Très Anciens, lui, murmurent des trucs. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on a Shogal qui apparaît dans cette extension. Par contre, du coup, j'ai pas d'explication explic... quant à pourquoi euh, Benedictus apparaît dans une autre. Mais euh, voilà. Je pense qu'il qu euh... calcule pas, en vrai. Enfin, ah, ils je font je sais mieux, pas, mais... Hein. Je sais pas, je sais pas. Par contre, j'aimerais bien genre voir la pièce où ils stockent tous les trucs de lore qu'ils ont qu'ils ont déjà fait, histoire de ne pas ouais. se marcher sur les pièces, ça va être assez impressionnant. À chaque fois, j'arrive trop tard, vos streams sont trop courts, c'est de votre faute. Alors, tu as le YouTube sur lequel tu peux retrouver... Et euh... Euh, si tu veux que nos streams durent plus longtemps, on a un Tipeee. <rire> yes. <rire> Qui nous permettent euh, bah, de passer plus de temps à écrire les émissions de Bel Café, parce oui. que ça lui demande de se documenter beaucoup. Voilà. On Et se je... rend compte à quel point le, le lore est très très dense. Très très très dense, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en fait toujours à trouver le bon équilibre entre en dire assez que vous comp pour que vous compreniez mais pas trop rentrer dans les détails non plus. Parce que c'est quand même euh, une introduction au lore pour les gens qui jouent à Hearthstone. Euh, sachant qu'en plus le lore dans Warcraft c'est assez particulier, c'est à dire <rire> qu'on peut être euh, avoir fini toutes les instances du jeu, être au plus haut niveau, avoir euh, être full stuff euh, euh, optimiser, et ne pas avoir une foutue idée de qui est Guldan, ouais, alors qu'on qu le tue dans la dernière extension. tu vois. Est-ce que tu peux juste euh, nous donner un peu un, un teaser pour la prochaine fois et nous dire comment et avec qui, donc je suppose avec Alexstrasza, euh, Deathwing a eu Nefarian et Onyxia Alors, ce n'est pas avec Alexstrasza, j'ai cité, ah. euh... cité son nom brièvement dans l'émission. J'avais prévu d'en ah, parler justement euh, plus en profondeur. C'est normal si tu ne t'en souviens pas, euh, parce que elle s'appelle Sinestra. Oui, euh, okay. qui est donc qui a donc euh, créé le vol du Crépuscule euh, avec euh, une avec émo le... aussi encore. Yes, il y a que ça de toute façon. Bah euh... non, Isera par exemple, c'est pas une émo, c'est plus une, bah, elle, une elle, techno druide. <rire> Super. Euh, du coup voilà, par contre je sais pas si ça va être la prochaine émission, parce que je vais plutôt refaire celle sur euh, sur le Roi Lich, qui a malheureusement été perdu dans les limbes de, de la technologie. Vous préférez quoi le chat là, pour le prochain Lorsone Soit je peux du coup refaire celui sur le Roi Lich, parce que c'est la suite directe de celui sur euh, Nerzul, ou bien je peux faire euh, Onyxia et Nefarian, sachant que si je fais l'un des deux, le suivant sera l'autre. Ça a un sens, ce que je dis. J'espère oui, que ça a ça un a, sens. ça a du sens, très bien. bien Moi, je suis d'avis de continuer sur les dragons. Ouais, comme ça, on finit la trilogie de dragons. Comme ça, on finit la trilogie dragon. dragons. Et ensuite, on... Ensuite, on refait Ro'alich. On commence le roi tu vois. Yes. Oni... Voilà, c'est ça. Tout le monde demande onyx... Onyxia je et Nefaria. Eh bien, Linkos, tu as plein de vidéos à rattraper sur Youtube, c'est parfait. Et euh, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Du coup, je sais pas si vous avez des questions encore. Est-ce que vous avez des questions sur le lore de WoW, sur les dragons, sur Deathwing Nous pouvons y répondre. <rire> Alors, Balkany West surtout. Moi, je me contenterai de vous dire c'est vrai, on sait pas ça. Ah oui, bonne question, ça. Très bonne question, bravo. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Euh... Putain, alors on prend un appel d'un spectateur oui. Excusez-moi deux secondes. Oui. oui, allô, oui, bonjour Oui, alors. Quand euh, vous, vous appelez Je pense avoir. Le... La carte Isera, je sais pas si je vais la piocher bientôt, mais il me semble qu'elle a sa tête de dragon, mais elle a des mains humaines. C'est normal euh Bah, elle fait ce qu'elle veut. C'est une femme forte et indépendante. Euh, elle fait ce qu'elle veut. Putain, j'avais jamais remarqué, wesh <rire> Ah, ça devient chelou, là Mais euh. Est-ce que ce serait pas pour montrer, justement, que les dragons peuvent avoir un aspect humain Et qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait c'est juste que... C'est en faible qualité mais c'est des griffes en fait. Elle a la peau violette comme les elfes de la nuit. Mais on s'en fout de ça. Ah oui est, on est C'est pas, pas des mains en fait, c'est des, des pattes. Ok moi j'ai une autre question concernant Isera et le, le, le design d'Isera. Yes. Si tu vas sur sa carte. Yes. D'où il vient Son rayon C'est du rayon... fond de sa gorge euh, sur, le, oui. sur le design de la carte, oui, et qu'on voit au milieu, c'est sa langue. Il y a sa langue juste en dessous, et en dessous, il y a le, sa mâchoire inférieure. D'accord. Voilà. Si vous avez bah, plus de beaucoup. questions de, de dessin et de design, <rire> d'art, <rire> ce euh, J'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Okay, oh, non, putain je de pas. merde, c'est faux qu Est-ce Est -ce qu'on est a des bails sur la naissance des premiers dragons Alors, je te renvoie à la vidéo. Première la, première, la première, on dit tout dessus. J'en avais parlé, j'avais parlé des proto-dragons, j'ai parlé du proto dragon qui bouffe les autres proto-dragons, j'ai parlé de l'alliance des dragons, euh, du coup de ceux qui sont actuellement les aspects pour tuer ce proto dragon qui était en train de bouffer tout le monde. Je parle de tout. Alors, fait des... ah, un truc qui me faisait qui... rire dans la cinématique de Cataclysme, c'était les forgerons de l'armure de Deathwing qui se faisaient balancer dans la mer de lave en dessous en toute indifférence. Moi aussi ça m'a toujours fait rire ce truc là, je trouve ça génial. Alors, euh... Griffo demande pourquoi Roastion n'est pas un dragon dans Hearthstone et question subsidiaire, qui est ce gars Alors, euh, Vration, du coup, en fait, c'est euh, un fils de... de Deathwing. Ah, encore un Encore hein. il y en a beaucoup. Sauf que, en fait, lui, il est gentil, entre guillemets. Euh, non, pardon, c'est pas, pas le non pas le fils, c'est le petit-fils, je crois, de Deathwing. Ah, il vient de, oui, de... Nefarian ou de Nyxia euh, bah, aucun des deux en fait, c'est euh, ah. ils sont oncles et tantes de, de Vration. Du coup en fait ce gars, euh, j'en parlerai plus en détail quand je parlerai justement de, euh, de Nixia et Nefarian parce que ça me laissera plus de temps. Mais pour la faire courte en fait, lui il n'est pas méchant. Euh, il a encore en vie actuellement à noter, c'est très important. <rire> euh, mais il est pas vraiment méchant parce qu'en en fait il n'a pas été corrompu par les, par les dieux très anciens. Euh, et c'est un des derniers dragons noirs encore en vie sur azeroth euh, et euh, en gros ouais en fait c'est pour la faire très très courte parce que j'ai pas révisé son histoire en détail mais en gros il va aider euh, l'alliance et la horde en fait euh, à quelques moments euh, genre euh, dans mist of pandaria je crois qu'il est un peu important de mémoire si je dis pas de bêtises donc Mist of Pandaria c'est l'extension euh, juste après Cataclysme qui se passe donc en Pandarie, qui est le, le territoire des, des pandarennes. Les pandarennes d'ailleurs, peut-être que j'en parlerai, mais pour l'instant, vu qu'il y a genre, littéralement 4 pandarennes dans Hearthstone euh, oui. plus tard. Et Alors attends, coup, je vais linker le... Pourquoi euh, Vration n'est pas un dragon dans Hearthstone euh, Est-ce qu'il est implémenté dans Hearthstone Je crois qu'il est implémenté dans Hearthstone, je vais réussir. Oui il a un peu en Bah en fait c'est pas un dragon parce qu'on le voit souvent sous forme humaine tout simplement euh, dans le dans la nature. Et euh, Du coup donc Vration il est donc 4-5 tonnes pour 6, euh, cri de guerre, pioche des cartes jusqu'à ce que vous en piochez une qui ne soit pas un dragon. Je, je regarde son design parce que j'ai oublié. Euh, il est un peu edgy, genre les yeux qui fument de la rouge ah des trucs rouges et tout. Il est pas très joué hein, honnêtement. Euh... Oui oui je.. je... Un de merde, voilà. <rire> Merci. Euh, qui a donc été introduit dans Gadgetzan, je crois. Euh, du coup, et eh ben j'ai pas cette vidéo, mais je vois pas. Il y a lequel... aussi une histoire de camouflage pour Ration, comme quoi il veut pas que les autres sachent qu'il est le descendant de Mort. oui Le gars ça. a honte. Parce que bah euh, en même temps il a raison. Parce il y a de quoi, non faire... mais il y a de quoi, c'est clair. Il va se faire tabasser de ouf et c'est une des raisons du coup pour lesquelles euh, en effet il n'est pas, il n'est pas montré comme un dragon parce qu'il est très très souvent dans sa forme, euh, dans sa forme humaine en fait. C'est vraiment le dragon qui utilise le plus sa forme humaine, les autres, euh, ils en ont un peu euh, rien à foutre. Car ils imposent le respect et ne risquent pas la mort à euh, chaque fois qu'ils marchent. D'accord, bon, alors à moins que vous ayez d'autres questions pour terminer... Euh... Oui, bonjour. Euh, bonjour. Alors nous avons euh, un, euh, un, un spectateur de Lorraine qui nous appelle. Alors, je ne vais pas faire d'accent. <rire> Non, de rien, j'ai hésité un moment, je me dis non. Mais j'écoute, elle est dire bonjour, je m'appelle Laurent parce que j'ai dit que tu venais de Lorraine. Waouh, wow, ok. Vas-y, euh. Vas euh ça roule, comme ça, mais... Enchaîne, enchaîne, enchaîne. <rire> roule, roule. Donc, est-ce que ça te chagrine, toi, qu'il y ait euh, deux ailes de mort dans le jeu Hearthstone euh, à l'heure actuelle euh... Bah. Il y a faut... aussi deux rations, hein. Oui et non. Parce que. Quoi, il y a deux rations Ouais. Ah bon sûr de ton info Ouais. D'accord. Je connais que le taunt. Euh... Non, c'est faux en fait, ouais. pardon. Ok, si merde. Euh... Non, mais en fait, j'étais sur Google Images et ah, ça me mais... montrait des cartes, mais il y a des, aussi des trucs qui sont des fanarts. Très bien, fanart, oui. C'est parce qu'en fait, tant que les cartes sont pas encore implémentées, les gens se disent, eh, hey, ce serait pas mal. J'en ai d'ailleurs déjà montré quelques-unes. Euh c'était euh, je sais plus c'était à l'époque de c'est quoi le, le deuxième L2 deux mort deux premières vidéos bah en fait il y a celle qui date de, du format standard donc la ouais, 10, -là 10 pour 10 qui détruit euh, toutes les, tout, tout le board et ta main quand elle entre en jeu et celle euh, qui est sortie donc dans euh, dieu très ancien qui a comme death rattle, d'invoquer tous les dragons ah oui, ta main. oui oui oui c'est vrai tout à fait voilà. elle s'appelle euh, deathwing dragonlord exactement dans dans l'extension et euh, la carte standard s'appelle juste deathwing c'est ça. Euh, bah... Pff. Ça me choque pas plus que ça en fait, parce que je me dis que c'est à des moments différents de... de Deathwing, genre la carte de base c'est vraiment genre que quand il explose tout, et l'autre c'est un peu plus quand il regroupe tout le monde à, à sa volonté pour dominer le, le monde en fait. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur Chromagius Non. Parce que <rire> Parce qu'on s'en fout de son histoire de Chromagus. Mais non, mais dis, dis juste euh, d'où il vient. On connaît son nom, on connaît euh... pas son histoire. C'est vrai qu'on connaît son nom et pas son histoire. Euh, Pff, Chromagus pour la faire rapidement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur lui euh, C'est un méchant déjà, c'est important à dire. Euh, il se trouve dans le repère de l'aile noire, donc euh, même endroit que là où on a euh, Nefarian. Mm -hmm. Dernièrement, c'est Chromagus n'est pas un boss, n'est pas également un boss qu'on affronte dans Hearthstone. Ça me semble cohérent. Si, si ok. Ça me semble logique du coup. Parce qu'en fait, c'est, euh, c'est, euh, un dragon qui a une apparence de chien, mais c'est un dragon. Euh, qui... Oui. Euh, que Nefarian utilise pour garder son, son antre, en fait. Donc euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ah c'est son chien, à... chien. C'est ça, c'est son cerbère. Dog... C'est son dogo, c'est son Cerber exactement. Et c'est euh, pour ça qu'il n'y a pas grand-chose de plus C'est son Cerber, mais il a deux têtes. Oui, il a deux têtes. Dostetos. Il chose. a des têtes qu'on ne voit pas. Il a quoi Dostetos, je disais. Euh, Dostetos, de mort, deux, deux Ragnar... Non, non c'est vrai. Euh, bah, en fait, il y a deux Ragnarok parce que c'est... Ragnaros, pardon, pas Ragnarok. Euh... Tu penses quoi des versions plus fantaisistes de certaines cartes Genre Ragnaros euh... en version lumière ou l'ardeur tout pestiférée Excellente question, j'allais justement y venir en relisant ton autre commentaire. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est cohérent avec l'esthétique de l'extension, c'est-à-dire la corruption entre guillemets, donc euh, ce qui en quelque sorte est gentil devient méchant, mais du coup inversement. Par exemple Ragnaros devient euh, gentil, donc le, devient le seigneur de lumière, au lieu de devenir un être qui te euh, qui balance euh, 8 dans la tête euh, à chaque tour. Euh, on a aussi ça avec ma carte préférée de, de l'extension du dieu très ancien qui est Parjurer les ténèbres. Cette carte qui me manque atrocement, qui est donc une carte euh, démoniste pour 2 de mana, qui remplace tous les sorts de votre deck euh, et ainsi que... Non, toutes les cartes de votre deck, ainsi que votre euh, pouvoir héroïque par ceux d'une autre classe. Oui. Et je trouve ça trop trop bien comme mécanique, et ultra cohérente avec les dieux très anciens en fait. Pourquoi l'ardeur il est tout pestiféré C'est qui l'ardeur Alors l'ardeur... Euh, voilà la carte of stone mais... C'est... C'est un chien fait, aussi. Ouais c'est... alors c'est quoi, c'est Gnoll je crois parce que j'ai pas dit, c'est ouais. un Gnoll, donc ouais une sorte de mi-chien-chien, mi, -chien -chien, mi loup garou et là les joueurs worgen vont me gueuler dessus mais les joueurs worgen <rire> n'ont aucun goût de toute façon. Euh... C'est en fait ouais un, un Gnoll qui traînait dans la forêt d'Helwyn, qui est la zone de départ des humains et qui en fait est connu parce que euh, l'ardeur c'est en fait la première quête euh, de World of Warcraft où tu dois tuer un élite et le jeu te dit, euh, jou un joueur suggéré deux ou plus. Tu fais cette quête à peu près au niveau 10 et le mec est niveau 11 et en fait le jeu te dit ouais je vais reconseiller deux ou plus. Tu te dis bon facile le vais solo, tu te fais déboîter la gueule parce qu'il tape ultra fort et du coup tu, tu, te, bah, tu meurs et tu reviens à genre 3 ou 4 personnes pour te venger et le déboîter. Et du coup... Ok euh, merci. Et du Mais coup en euh, fait, là, en on quoi... a une version... Euh... En quoi voilà le fait qu'il soit tout pestiféré, ça montre que c'est une version corrompue parce qu'il est censé être pur, l'ardeur, à la base Non, il est pas pur, c'est juste que bah, il vit sa vie dans la forêt, quoi, à la base. En fait. okay. Et là, c'est en fait, ils ont pris l'ardeur parce que l'ardeur, c'est un personnage emblématique pour les joueurs de World of Warcraft. En fait, tous les joueurs de l'Alliance, enfin tous les joueurs qui ont joué humain dans leur vie à World of Warcraft, connaissent l'ardeur. C'est obligé. Sinon, ça veut dire que tu n'as même pas atteint le niveau 5. Il euh, y a Griffo qui demande « J'ai jamais joué à WoW, juste à Hearthstone. Dans le lore, comment on justif justifie que les joueurs puissent jouer démonistes, alors que les démos sont censés être les méchants ultimes pour la Horde comme pour l'Alliance ?» Alors, euh, bah en fait, ça rejoint le fait que quand tu joues Shaman, t'incarnes Thrall qui est un des personnages les plus puissants, alors que ton, ton pouvoir héroïque, c'est d'invoquer un totem 0-2 En fait, <rire> on, s on, on atteint le point où bah, le gameplay euh, prime sur, euh, sur la logique. Et du coup, c'est pour ça que t'as... Euh, bah, t'as Guldan et Medivh qui s'affrontent alors que techniquement ils sont alliés. Tu vois C'est. Euh... Quoi Guldan et Medivh ils sont alliés Putain euh, Retourne voir l'épisode 1, s'il te plaît. Ouais, ouais, je l'ai jamais vu, ouais. Yes <rire> ah, Super Super <rire> euh, Ça fait une dualité avec les d'un prêtre, c'est-à-dire. Je ne comprends pas. Ah Dans WoW Pas dans Ayrton, Ok. Euh, bah, en fait, le truc c'est que. Dans WoW. À aucun moment. Euh, le fait d'être un démoniste te fait que tu es renié de base par des gens en fait c'est-à-dire que, bah les démonistes tu sais, les, les gens sont méfiés un petit peu parce que c'est des, des sciences occultes, c'est de la magie noire, ce genre de choses mais ils sont pas non plus persona non grata euh, à tous les dîners mondains euh, d'Orgrimmar quoi c'est... a pas vraiment ce côté extrême de euh, pas de ça chez nous, ce genre de choses en fait c'est-à-dire que un, un démoniste qui est méchant, bah il est méchant parce que le mec de base a de mauvaises intentions, pas parce qu'il est démoniste. Tu peux avoir des démonistes très gentils, tu peux avoir des mages qui sont méchants, tu peux avoir des, des prêtres qui sont méchants. La preuve est l'archevêque benedictus qui sert les dieux très anciens. Euh, je me suis dit un démoniste, il y a aussi des prêtres pour créer une forme de dualité. Hmm. Parce que Coca avait compris la question de Griffo comme étant dans Hearthstone, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Griffo demande d'ailleurs, mais il, devait, il devrait être Personnel grata justement, c'est des agents de la Légion Ardente, non Bah justement, pas tous apparemment. Bah ouais, en fait, ça rejoint l'idée que, bah, combattre le feu par le feu, en fait. Si tu veux combattre des démons, bah, il faut que tu apprennes comment les démons fonctionnent. Du coup, tu peux les... En fait, savoir invoquer des démons et les détruire aussi, bah, ça va t'aider à affronter la Légion Ardente, en fait. C'est pour ça que c'est une mécanique un petit peu plus... Euh, un petit peu moins binaire et, euh, et manichéenne que juste euh, t'es un démoniste, ça veut dire que t'es un méchant. Mais c'est une très bonne question. Hein. Euh... Après ça, encore une fois, c'est les, les limites du gameplay. C'est comme le fait qu'à la sortie de World of Warcraft, par exemple, euh, les paladins étaient une classe uniquement réservée à l'alliance et les chamans étaient une classe uniquement réservée à la horde. Ce qui faisait parfaitement sens dans le lore, c'était vraiment euh, impeccable. À la sortie de Burning Crusade, a eu donc les elfes de sang dans la horde qui pouvaient être paladins, ils ont réussi à le justifier grâce euh, au puits du soleil etc, donc la lumière du soleil, la lumière avec un grand L, ce genre de choses et du coup c'est cohérent, c'est pour ça qu'on a par exemple Damliadrine euh, et on a les Draenei qui peuvent du coup être chamans et là pareil on peut expliquer ça parce qu'ils ont un lien particulier avec la terre, euh, renforcé par le fait qu'ils ont été chassés de leur planète, ce genre de choses, euh, mais je vous l'avoue ça c'est un truc qui me... Que, que je ne comprends pas, c'est que en fait plus ça avance, plus euh, d'autres classes peuvent faire des, peuvent jouer des, d'autres races peuvent jouer des classes chenou en fait. C'est à dire que par exemple les, comment s'appelle, putain euh, les, les nains peuvent être chamans actuellement. Ça ne fait aucun sens. Mais bah peut-être que c'est ça aussi tu vois la progression de la, la société euh, Brice Couturier. Alors c'est la fin de ce stream. <rire> <rire> bah non, mais enfin tu non, vois. Non mais, euh, non mais oui je, je vois, vois ce que, je que tu C'est pas cool qu'ils débloquent des trucs progressivement bah. et attends et où c'est c'est vieux maintenant. Non non mais en euh... fait d'un côté ok mais d'un autre côté à partir du moment où tu peux jouer alliance et une certaine race euh, une certaine classe pardon, tu t'en fous parce que où wow, en fait tu à un point actuellement où euh, la la race que tu incarnes n'a de rôle que esthétique. Mmh. Euh... Mais euh... Enfin, comment dire Ça change rien de jouer drainer Shaman ou non Shaman. C'est juste que l'un est justifié dans le lore et l'autre pas. C'est tout, en fait. Ça, ça va pas plus loin. Tu verrais les moines ou les chasseurs de zéro dans Hearthstone même à long terme. Trop compliqué pour l'interface de, de la part de Team 5. Euh... En fait, je sais pas s'ils vont ajouter des nouvelles classes pour une raison toute bête. C'est parce que neuf classes, c'est vachement esthétique à afficher. Alors, ça, ouais. alors que, que 11, c'est dégueulasse. 10, c'est dégueulasse. quest ce qu'il y a dit Ils ont dit que non. Voilà. Puis, je pense que c'est aussi un enfer à ouais, équilibrer. Ça m'étonne pas. Avec euh, autant de cartes, ouais. avec... Euh, c'est vraiment pas possible. Oh, le mec en face de toi, il joue le deck shaman que je me suis fait. <rire> voilà, pardon. <rire> c'est très très drôle à jouer. Euh, c'est pas viable, mais c'est très drôle. <rire> je pourrais vous envoyer la liste sur les discards, si vous voulez. Euh, donc voilà. Moi, je pense... Je... Ça, ça m'aurait semblé vraiment... Étrange, et je pense qu'il se serait pris la tête à, comme disait Charles très justement, à équilibrer en plus de toutes les cartes, des, des 140 cartes qui sortent par extension, à déjà équilibrer. Ouais, non, mais ce serait vraiment un casse-tête absolu, hein. Je pense oui, ce sera, ce sera y a vraiment problème. moyen de foutre le, le jeu en l'air oui, euh, en clairement. ajoutant une classe et en. Exactement. Et, euh... et en prenant pas en compte un paramètre. Mais mon, mon argument principal c'est que 9 classes c'est vachement esthétique à afficher, 10 non et 11 non, voilà. Par contre si en et sont, les sont à 12, peut-... non c'est trop. il y a aussi le problème des aventures en fait, des aventures passées qui est pas. Parce qu'il fallait rajouter des cartes dans ouais. toutes les aventures. Ah oui bah oui, c'est vrai. Bien, est-ce que vous êtes vous êtes encore curieux Est-ce que vous voulez encore poser des questions N'hésitez Tenez... pas. N'hésitez pas hein, tant qu'on le tient, Balkany West <rire> C'est oh, bien de facile. le faire poser, plutôt que facilement. de lui envoyer des sms comme moi à 2h du matin, <rire> Sur pour de Dalaran, lui demander exactement qu qu'est-ce <rire> qu que Dalaran <rire> Pourquoi est-ce que ma carte elle dit euh, pour Dalaran <rire> C'est quoi le Kiringdor Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Euh, Stéphane euh, de Bourgogne Je m'appelle Stéphane, je viens de Bourgogne, j'adore les escargots. <rire> bravo à toi euh, je voulais savoir, euh, vu que j'ai parlé d'escargot, j'ai oublié ce que je voulais dire, bordel. on a Super. vraiment une régie de merde, quoi, parce qu'ils nous préviennent pas. Ouais, on a, on a des diffuseurs <rire> qui peuvent, genre, ouais, bonsoir, bah, <rire> le, le screamer. Super. <rire> Donc, attends, j'ai retrouvé ce que j'avais. Stéphane, ça, ça va finir par pas revenir. On a des Stéphane. Ne vous inquiétez tu, pas. Tu on est en présence juste en de Lorestan, et Stan, c'est euh, assez... Euh, on est là, là pour vous mettre à l'aise. Mais on est là pour vous mettre à l'aise. Est-ce que tu signes pour Ktun Balka Alors non. Parce que je préfère e-charge et euh, Yogg Saron. Très voilà. bonne réponse, merci beaucoup. Non, Yogg Saron, il est pour moi, je te donne e-charge. Ok, bah voilà, on fait mot-mot. C'est comme. Bon, euh, alors euh, Stéphane de Bourgogne Stéphane, Stéphane, il a des problèmes avec, euh, <rire> avec sa mémoire. Stéphane, <rire> Stéphane, il voulait juste passer euh, Ça, à la non, télé. quoi. Quoi a un con à demander. Donc, euh, lâche ta dédicace, vas-y, fais ta place. <rire> alors, euh, merci à. J'en sais rien, tu as le mec qui n'a pas de prénom. Incroyable Merci super. beaucoup euh, pour cette intervention. Voilà. Si Temporus il est utile il est -il est -il est -il est -il ou pas C'était ça ce que vous vouliez poser comme question Pas ah bah, ah, du super. tout j'ai trouvé un truc à l'arrache. Euh, Temporus... Euh, c'est un... En fait c'est un méchant. Euh, on l'affronte dans une, dans une instance... Ah bah en fait ça me permet de parler d'un truc, d'un concept vachement intéressant dans World of Warcraft. J'avais prévu d'en parler. Quand je parlerai de comment s'appelle. Pourquoi est-ce que il charge, il charge le pas Putain mais fermez vos gueules. C'est <rire> pas moi. Je, je ah, vous pas vois, moi. La, je vous vois la personne qui a dit ça. <rire> <rire> donc euh, les grottes du temps, c'est un concept vachement intelligent. En fait, l'idée, c'est que euh, Nosdormu peut voyager dans le temps et du coup en fait, il, il a donc euh, cette, ces, ces grottes. Euh, qui servent un peu de croiser des chemins entre les différents moments du temps, on va dire, les différents moments clés. Et donc c'est là que Noz et le Vol de Bronze euh, sont... enfin euh, c'est leur repère en gros. En fait, euh, donc Noz son rôle c'est de protéger euh, le temps et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence euh, dans, les, dans les lignes du temps. Du coup en fait euh, ce, ces grottes du temps, c'est euh, je crois 7 ou huit instances, enfin vraiment énormément d'instances qui ont été ajoutées au fur et à mesure euh, qui permettent de revivre des moments marquants euh, de, euh, du lore. Donc par exemple euh, quand Thrall est libéré euh, de l'endroit où il était fait prisonnier par les, par les humains, de l'ouverture du portail sombre par Medivh, de la bataille du mont Ijal, de l'épuration de Stratolm par euh, Arthas, du puits d'éternité dont j'ai parlé, de la fin des temps dont j'ai parlé, de l'heure du crépuscule dont j'ai parlé, et de l'âme des dragons dont j'ai parlé. Du coup ce fait 8. En fait, la justification euh, derrière les 4 premières, euh, c'est que euh, il y a donc un, un vol euh, maléfique, euh, dont j'avais parlé vite fait je crois, c'est le, le vol infini, euh, qui en fait euh, perturbe euh, certains moments du temps. Pour euh, que les dieux très anciens puissent euh, venir en Azeroth. Enfin, puissent euh, être libérés de leur euh, prison en Azeroth. Du coup, ils vont attaquer à différents moments clés. Donc, ils vont attaquer quand Thrall est libéré ils vont attaquer quand Medivh ouvre le portail sombre ils vont attaquer pendant la bataille du Mont Ijal et pendant l'expiration de Stratolm. Afin de, en fait, changer l'outcome de ces événements. C'est-à-dire qu'ils euh, vont perturber l'ouverture du portail sombre par Medivh, par exemple, alors que c'est quelque chose qui est censé arriver dans le lore pour que l'histoire continue. Etc. Et en fait le concept c'est que t'es censé aller à ces époques là pour t'assurer que euh, ce qui est censé se produire se produit bel et bien. Donc en gros par exemple l'épuration de tu dois t'assurer que stratome est bel et bien épuré en fait. Ce qui est une chose horrible de base, mais c'est censé se produire pour que la suite des événements ait lieu. Est-ce que je suis clair je Vous ah avez clair, arrêté de m'écouter. C'est très sympa. Charles est plus là. Si si euh, j'étais mute. D'accord. Du coup, est-ce que j'étais clair Et représent... euh, oui Ok, c'était important. Bien sûr, mais t'es toujours clair, hein Non, mais je sais pas, je demande, parce que je fais ça de tête et j'ai pas un truc écrit, et du coup, voilà. Pourquoi est-ce qu'il est représenté en noir avec des lumières bleues, alors que son pouvoir dans H.S. semble faire de lui un dragon du vol de bronze En fait... Euh... Les gens pensent que tu travailles en tant que designer... Euh, <rire> dans en Elfstone. fait, il est représenté en, en noir, parce que euh, c'est son design dans dans World of Warcraft, mais l'idée en fait c'est qu'il est quand même lié avec le temps. Il vient du vol infini qui est, pour la faire très très courte, une version corrompue euh, du vol de bronze, donc le vol temporel. Le vol infini c'est les méchants du vol temporel en gros, et l'équivalent de Nosdormu en corrompu c'est Murosonde. qui a un nom très moche mais qui a un design relativement stylé. Euh, et du coup, euh, c'est pour ça que je pense par facilité de compréhension, euh, sachant que ça collait avec le mot Temporus, ils l'ont fait un peu ressembler à euh, Nos D'où euh, vient Sindragosa Je te renvoie à la première partie de la vidéo sur notre Youtube. Du coup, Qui n'est d'ailleurs pas dans la playlist Lorestone. Non, j'ai remarqué ça euh, tout à l'heure, je vais euh, corriger cette erreur <rire> tout de suite, euh, au moment où j'uploaderai cet épisode. Très bien. Est-ce que Stéphane voilà. de Bourgogne est encore là alors, Stéphane est encore là, mais Stéphane, il n'y a toujours pas ses questions. Donc, il va terminer cette game rapido. Il va, il va passer dans sa collection pour vérifier s'il a pas oublié un truc. Non, Parce que Stan, il en a marre là. Hein. Ouais, alors. De... Euh... Il n'est pas payé en air sub, Stan. Dans ce cas-là, euh, pas de problème. Euh, je ne rappellerai pas. Et Stéphane est très déçu. Stéphane est quelqu'un qui parle de lui à troisième personne. <rire> oh, non, Stéphane semble vraiment un but de lui-même. Et vraiment une personne détestable à connaître. Et pourquoi cette personne <rire> qui avait 30 HP, c'est il <rire> Ouais mais Stéphane, il, il, il a gagné quand même quasiment toutes ses games donc il est assez content Oui j'ai vu ça, bravo on a, Stéphane, vu, on a vu. À un moment t'avais un prêtre qui avait quand même deux, deux Deathwing justement. Ouais parce que. m'en a C'est très hein. beau parce que c'était complètement en phase avec notre oui. Lordstone. Stone. Et t'avais un Deathwing 1-1 qui a invoqué Deathwing euh, 10-10. J'ai trouvé ça très stylé comme moment de gameplay. Alors Deathwing il est 12-12. Non parce que t'as invoqué deux fois le Dragon Lord. Quoi Ah bon Mais j'ai pas pu, j'ai pas joué à ah, ça. Ah mais non, mais non, Je suis, oui. en, je suis en classique euh, oui du coup oui. Non, mais attends, non, est... Non, non, mais le mec, non. il est pas sur, le stream. sur, sur la stream. Non, mais sur, sur le board, t'avais une version 1-1 en mode Death Rattle. Du coup, ça veut dire que c'était le... le. le nouveau. Bon oh. Non, t'as rien vu tout ça Ah bon <rire> Ok. Là, il, ah. il est totalement chez Non, mais je sais pas, je voyais ça en petit sur mon. sur mon truc de. Euh... De, de stream. Non, j'avais la. Qu'est-ce que j'ai eu Qui y avait un ral d'agonie, j'avais 6-5 y est vers Aldegoni, mais c'est tout. Là c'est qui prend un dragon. Ouais, ok, bah je dois confondre, pardon. Je regarderai la, la VOD avec attention. <rire> D'accord, bon bah si Stéphane euh, a décidé de raccrocher les gants, nous on va peut-être euh, ranger notre blouse. Waouh. Avec euh, nos, nos, nos tags Lorestan. Quelle plume finement aiguisée. Eh non mais, t'as vu ça On croirait Merci. que j'ai fait du tête d'impro. Je suis admiratif.